Bonsoir, et eh bien voilà, jeudi, jeudi, malheureusement jeudi dernier, pour des raisons personnelles, il n'y a pas eu d'émission Radar. Donc nous sommes le 8 novembre 2018, émission Radar numéro 64, et oui déjà 64e numéro, intitulé « Catastrophes invisibles », donc « Catastrophes » au pluriel, et « Invisible » aussi au pluriel. Donc ben, rappelons que toujours portée disparue, notre émission... Euh, du jeudi 15 mars 2018, qui était intitulé euh, "légitime défiance", toujours portée disparue. Alors, elle dénonçait clairement euh, les suicides par dépression express de la Ve euh, République française, ainsi que la criminelle propagande politicienne de la sortie du nucléaire en un quart de siècle, euh, bah, sortie euh, toujours renouvelée, top chrono, un quart de siècle euh, sans cesse reportée, alias la transition énergétique perpétuelle. Donc, il faut comprendre pourquoi cette émission mais avant de rentrer dans le vif du sujet je vais faire un petit peu un, un, un petit tour parce qu'il y a eu une, une actualité qui est quand même assez assez dense donc ben, il y a eu malheureusement toujours par rapport au, au 2 octobre c'est pas parce qu'on est le 8 novembre le, donc tarantinesque de Jamal Khashoggi le journaliste avec hier euh, le, le criminel euh, petit parasite Élyséen qui s'est permis de, de, de, oui, de faire l'éloge euh, du maréchal Pétain. Donc euh, c'est plus que plus que déplacé parce que on dirait qu'il y a une espèce de nazisme commercial institutionnalisé et que sa République marchande en marche, eh bien oui, elle est complice d'une dictature sanguinaire. Et l'association euh, d'amitié France-Arabie Saoudite au sein de l'Assemblée nationale n'a pas été dissoute. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite n'a pas été remercié. Et nous remarquerons qu'aucun des contrats criminels euh, qui nous lient à l'Arabie Saoudite, contrats d'armement, euh, n'ont été non plus dénoncés. Donc autre chose, Eric, peut-être Théoriquement, il devrait sortir de son actuel internement psychiatrique qui avait été conditionné au fait que dans ses urines, il atteigne un taux zéro de tétrahydrocadabinol. Donc visiblement, euh, ils ont un peu révisé leur truc parce qu'ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas tout à fait opportun actuellement que de condamner un dissident politique sur une substance qui, euh, au-delà du fait d'être illégale, représente beaucoup moins de victimes que deux substances que je nommerais l'alcool et le tabac qui sont vendues par un, un, un dealer euh, par, de manière parfaitement légale et ce dealer s'appelle l'État français et qui tue des dizaines de milliers de victimes tous les ans euh, je pense que le cannabis ne jalouse pas ce formidable score qui est celui de l'alcool et du tabac, qui eux sont parfaitement légaux. Donc voilà, nous espérons et nous disons à eric Pététain que son combat à la fois pour la légalisation euh, du cannabis et contre les camions dans la vallée d'Aspe et contre les prospections de Total dans le sud du Béarn, et ben, nous sommes parfaitement solidaires de cette cause et nous continuerons à, de, à rendre compte et à dire ce qu'il en est des dissidents écologistes euh, par rapport à ça. Alors, j'ai notre ami Marc qui veut dire quelque chose. Euh, C'est juste pour te signaler qu'on a Léa Kaon en ligne, si tu veux lui faire un petit coucou. Voilà. Lé coucou. Léna, Lé Léna, Léna Kaon, euh, ben je, te, je te donne le bonjour. Ah, là, on a, on a la Et lumière qui est avoir. coupée, donc euh, on a moins de lumière, ça ne va, ça va pas tout à fait le faire. Est-ce que tu peux nous rallumer la lumière Parce que sur, sur la vidéo, on, on passe au Schwarz quand on n'a pas cette lumière-là. Donc, euh, voilà pour euh, Jamal Khashoggi et pour le euh, maréchal Pétain. Mais réjouissons-nous, il y a quand même Asia uh, Bibi, euh, cette chrétienne qui a été euh, libérée, mais, mais elle est toujours en danger. C'est-à-dire que moi je pense qu'il faudrait que la France lui offre la nationalité française et le droit d'asile, parce qu'elle est menacée euh, dans son pays d'origine par effectivement euh, des, des fascistes confessionnels. Voilà, euh, donc il faut bien le dire. Euh, sinon, ben... Bah, pour revenir euh, à, à l'émission, parce que la semaine prochaine, le 15 novembre 2018, on va avoir une émission qui va s'appeler « Grève généreuse » et on aura les présences de qui rentrent donc euh, les postiers du 92 qui sont en grève depuis plus de sept mois, et on aura aussi Georges-Louis, euh, et on appelle aussi les lycéens, les étudiants et les collégiens, parce qu'il y a une grève... Et les cheminots et les cheminots, de, les cheminots du Comité intergare, à nous rejoindre donc, pour cette émission du 15 novembre 2018 et je tiens à annoncer aussi la grève générale collège et lycée du 12 novembre 2018 parce qu'il y a plein de gens qui parlent du 17 novembre comme s'il si allait se passer quelque chose d'extraordinaire et comme si la revendication euh, je dirais euh, d'énergie fossile pas chère pouvait être euh, dans le cadre du dérèglement climatique actuel une revendication euh, populaire et intelligente moi je dis non Personnellement, plus les énergies fossiles seront chères, plus on aura peut-être euh, des gens qui proposeront des solutions à cette impasse mortifère. Voilà, donc on a parlé euh, de la grève nationale collège et lycée du 12 novembre 2018, mais il y a une exposition et, et il y a une, une réunion ce soir au CSIA, euh, Culture Matouche. Et donc je tenais à la signaler parce que marquez-moi si nous sommes là pour Ali de 19h à 20h c'est pour l'émission Radar de 20h30 à 21h30, ça nous empêche d'être ce soir pour cette réunion sur la culture des Indiens Mapouches. Alors il faut rappeler quand même que les Indiens mapouches, ils sont séparés entre l'Argentine, le Chili et ce sont des Amérindiens qui n'ont jamais qui n'ont jamais déposé les armes, c'est-à-dire qui ont toujours conservé leur indépendance. Et aujourd'hui, effectivement, l'Amérique du Sud, il y a comme une espèce de deuxième plan dort, on le voit avec ce qui s'est passé au Brésil, euh, ce n'est pas particulier au Brésil, cette mondialisation euh, du, du fascisme commercial, mais l'ensemble du monde le subit, et effectivement au Pérou, en Bolivie, euh, au, au Chili et en Argentine, euh, les populations et notamment les populations autochtones le paient très chèrement. Donc ah, le bonjour de Franck Payen qui vient de nous rejoindre. Eh bien bonjour Franck et puis euh, j'adore tes petites réflexions sous les vidéos que je lis après parce que quand, quand je suis derrière mon je j'ai pas le temps de le lire ça me fait toujours euh, rigoler surtout quand tu dis euh, Roger à poil effectivement euh, une émission euh, radar avec Roger à poil ça ferait peut-être un petit peu plus de de vues que voilà donc aussi je tenais à, à, à signaler que les six salariés du registre des malformations en Rhône-Alpes, eh ils sont licenciés. Voilà. Alors, alors, cela leur apprendra à respecter le secret des affaires de Sanofi. <rire> bon, on ne s'attaque pas impunément, quand même, à un grand laboratoire pharmaceutique. Donc, les effets de la dépakine, euh, euh, les effets catastrophiques de la dépakine, doivent retourner à une invisibilité indispensable à la cote boursière de Sanofi. Voilà, donc je reviens directement dans l'émission catastrophe, invisibilité. Et catastrophe, invisibilité, il y a, il y a des matériaux, à chaque fois qu'on qu qu ouvre une mine, souvent, eh bien, quand on extrait du tungstène, du nickel, on extrait aussi des fibres d'amiante. Et l'amiante a été exploitée depuis l'antiquité. Par contre, la révolution industrielle, a nécessité beaucoup plus de fibres d'amiante et on a euh, miné énormément euh, d'amiante et c'est à ce sujet là que je vais laisser intervenir euh, Virginie du Pérou parce qu'elle maîtrise parfaitement le sujet malheureusement pour elle parce qu'elle a perdu son père d'un mésothélium lié à, à l'amiante et elle va nous parler de tout ça, de cette actualité et elle va avoir euh, 10 minutes entièrement à elle pour nous parler de cette catastrophe invisible euh, qui est mondialisée. Allô, bonsoir Virginie. Bonsoir Roger. Eh bien, euh, je, je, je, vais te, je vais te laisser la parole, parle assez fort, et parle-nous ouais. euh, ben de, de l'amiante, voilà, du problème de l'amiante et de la catastrophe qu'est l'amiante euh, au niveau euh, simplement hexagonal et mondial. D'accord. Tu me dis si, si passe, le son passe bien ça, Le son passe très bien. D'accord. Bah écoute, comme tu viens de le rappeler, moi, j'ai perdu mon papa euh, d'un mésothélium, c'est-à-dire un sphère euh, spécifique de l'amiante. Le mésothélium, ça, ça touche le, la plèvre, le péricarde ou le péritoine, c'est-à-dire tous les, les organes qui enveloppent les organes principaux, que sont le, les poumons, le cœur et les intestins. Mon papa se situait euh, à la plèvre. Et on lui a découvert ça en juin 2014 et il est décédé en septembre 2015. Alors bon, catastrophe 2014, c'est tout à fait ça. Parce on ne savait pas qu'il avait été exposé. Et pour faire court, puisque bon, euh, les auditeurs de l'émission savent que j'ai déjà intervenu au mois de au mois d'avril, euh, c'était l'émission du 12 avril exactement, oui. et bien on a réussi à, à comprendre ce qui nous arrivait grâce à la presse nationale, au journal Aujourd'hui en France, qui est l'édition le, le national du Parisien. Un jour en première page, on a vu empoisonner sur le savoir. Et, euh, sur, pardon Oui, non, rien. Pardon, pardon. Ok. Et ce, ce, ce journal parlait du scandale du comptoir des minéraux et matières premières Dolné-sous-Bois, une usine de broyage d'amiante, de voyage et de déchirage d'amiante exactement, qui, euh, qui a saisi en plein cœur Dolné-sous-Bois en plein quartier résidentiel, à côté de trois écoles primaires, entre 1938 et 1991. Mon père avait quitté les lieux à l'âge de 19 ans, en 1961, et le cancer de l'amiante l'a rattrapé 53 ans plus tard. Euh, en 1978, il avait déjà eu sa maman qui était décédée, ma grand-mère, Zone du Pérou et on n'avait jamais compris où elle avait pu être intoxiquée. En fait ma famille était riveraine et, et voilà il y a un temps de latence qui est très très long. On ne savait pas ce que faisait cette usine. D'ailleurs encore récemment il y a des riverains qui n'étaient pas au courant, des riverains toujours actuels. Hein. Donc nous dans la Nièvre, à 250 km de là, en ayant quitté les lieux depuis très longtemps, on ne pouvait pas savoir. Et, euh, J'ai écrit un livre qui s'appelle « Amiante et mensonge, notre perpétuité ». Donc, Amiante, on comprend. Le mensonge, je vais expliquer, et la perpétuité aussi. Il est sous-titré « Journal de Paul et Virginie ». Paul, c'est mon papa, et Virginie, c'est moi. Paul, c'était mon meilleur ami, il le reste. Et, et quand on a compris euh, cet improbable cancer de l'amiante et son origine, bon, mon père avait, avait commencé déjà à prendre des notes, il pensait s'en sortir. Malheureusement, il est parti en 15 mois, parce que le, le protocole mondial qui est donné à toutes les victimes atteintes de, de, de mésothélium, il ne fonctionne pas, il est inopérant, il n'y a jamais eu de, de, de, de fonds attribués à tout ça, alors qu'il y a en moyenne en France 10 à 12 morts humains, je précise bien humains, par jour. Alors, pourquoi Amiante et mensonge Le mensonge, il est déjà, par rapport à Aulnay-sous-Bois, sur ce que faisait cette usine, qui, d'après la préfecture de Seine-Saint-Denis, donc mensonge d'État, euh, broyait de la silice et de l'oxyde de fer, entre autres, du zircon également, qui provoque des cancers du foie. Euh, en fait, elle broyait de l'amiante bleue, le plus toxique, qu'elle faisait importer des mines d'Afrique du Sud et qui était euh, revendue à, à l'armée, notamment. Le mensonge, il est là, il est aussi dans le, le, le traitement de cette pathologie qui le mésothélium, puisque. Bon, euh, depuis la sortie de mon livre, il euh, y a un site internet qui porte le nom du livre. Il y a aussi un groupe Facebook et j'ai de nombreuses personnes qui m'ont contacté et qui vivent exactement la même chose que nous, à savoir des médecins qui disent toujours, en gros, euh, vous allez voir, le traitement va endormir le cancer, et c'est faux. On est toujours, euh, voilà, on couvre toujours les méfaits de l'amiante et les industriels de l'amiante. Quant au troisième titre, euh, dans, dans, dans, au troisième mot, pardon, dans le titre du livre, Amiante et mensonges", notre perpétuité, bah la perpétuité morale, elle est pour nous. Nous, les familles de victimes, parce que vous ne savez pas que vos proches ont été exposés, ça ne se voit pas. Le mésothélium, ça se déclare d'un coup, en général par une pleurésie, que ce soit une pleurésie euh, euh, dans la plèvre, autour du cœur, pour le péricarde, et puis pour les intestins, c'est la même chose. Que ça vous prend du jour au lendemain, il n'y a pas de signe extérieur. L'amiante, on ne se rend pas compte qu'on respi qu le respire, c'est masculin ce mot, pardon. Euh, ça peut être de 400 à 1000 fois plus petit qu'un cheveu. Et d'un seul coup, vous tombez malade et il n'y a rien à faire. La perpétuité morale est pour nous, alors que les industriels de l'amiante, quels qu'ils soient, euh, les industriels passés en soins, tout comme ceux qui continuent à œuvrer, un peu partout, notamment en Asie du Sud-Est, et eh bien ces gens-là ne sont jamais condamnés par la justice. Pour la France, les gouvernements successifs ont tout fait pour euh, camoufler ce scandale. Et puis, euh, bah, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, pour eux en tout cas, mais pas pour nous. Alors, euh, je disais tout à l'heure, parce que j'essaye je, de respecter le, le temps qui m'est euh, imparti, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de sujets ce soir, je parlais de 10 à 12 morts humains par jour en France. Pourquoi est-ce que les humains Parce que les animaux sont touchés aussi. Et malheureusement, on l'a vécu aussi dans la famille. Nous, on est des personnes qui... On ne fait pas de différence entre les humains et les animaux. Tout le monde est traité pareil chez nous. Et on aime beaucoup les, les chiens. Et on avait jusqu'en septembre dernier deux petits épagnols bretons. Il y en a une que vous connaissez tous les deux, Roger et Marc. Elle s'appelle Véronne. Elle porte bizarrement le même nom que mon éditeur, les, les éditions Véron, c'est le hasard peut-être. Le deuxième, il s'appelait Stanley. On est allé le chercher en 2006 dans un élevage en, en Saône-et-Loire. Et puis, ben, il allait très bien. C'était un chien de canapé. Évidemment, il ne chassait pas. Il n'y a pas d'amiante chez nous. Il a toujours vécu dans cette maison et il a développé malgré tout un mésothélium. Lui, ce n'était pas à la plèvre, c'était au départ au péricarde, l'enveloppe qui entoure le cœur. On lui a fait retirer euh, à Paris. On nous a dit au final que c'était pas ça, que c'était une péricardite chronique. Et puis Stanley s'est remis, mais cinq mois plus tard, essoufflé, sa plèvre était touchée, les analyses ont bien révélé un mésothélium. Et après enquête, il n'a pu être contaminé que dans le lieu où il est né, où il a vécu quatre mois, c'est-à-dire l'élevage où il a vu le, le jour, qui était effectivement, d'après les photos, bourré d'amiante, ciment. Mais ça c'est pareil, l'amiante on, par, on parle on de on pense à l'amiante friable beaucoup mais l'amiante ciment, c'est-à-dire c'est toi qui ressemble à de la tôle ondulée qui, oui. que l'on trouve sur euh, les anciennes usines désaffectées, que l'on trouve euh, sur plein de plein de bâtiments agricoles, les installations tout ça, c'est un matériau hyper dangereux surtout quand il est euh, désagrégé. Quand il vit. Et avec les années il se désagrège de toute manière. Voilà. Donc euh, Stanley, lui, il est, il est mort de ça. C'est-à-dire que comme mon père, il a été contaminé tout petit. Et puis, euh, bah, il y a eu un temps de latence plus court parce que euh, ça, ça se ramène certainement à l'espérance de vie d'un chien. Mais voilà, Et, alors, évidemment, le traitement est identique que pour les humains, c'est-à-dire euh, qu'il est inopérant, donc là, on a dit non. Ça leur est prolongé de quoi, de 7 jours C'est une mort à petit feu, par étouffement. Et on ne parle pas assez de nous, de, de, de, de nous, les, les, les victimes de l'amiante. Alors qu'en France, on en a encore en place à peu près 80 kilos par habitant. C'est ça. Alors Et justement, par rapport à ça, Virginie, euh, oui? comme on est catastrophe invisible je sais que moi l'importation de fibres d'amiante est interdite en France depuis 1997 mais par ça. contre comme tu l'expliques en moyenne il y a 80 kilos de ciment ou d'amiante par français euh, en, encore installé et que quand elle vieillit et d'un vieillissement naturel, les fibres d'amiante se retrouvent libres et donc elles peuvent être ingérées ou respirées et provoquer des pathologies mortelles comme malheureusement ton père a connu et comme euh, Stanley a connu. Donc il s'agit bien là d'une catastrophe invisible et moi ce qui m'a surpris, en, en te rencontrant, en lisant ton livre avec Marc, quand on a été te voir aussi à, à, à Aulnay, oui. pour une réunion, ce qui m'a surpris, c'est que je me suis aperçu que des associations de bénévoles, euh, euh, en fin de compte, euh, prenaient à leur charge entière, parce que j'invite les gens à acheter ton livre, parce que l'ensemble de, de l'argent récolté par ton livre va aux victimes de l'amiante, et tu ne, te mets rien, tu ne te mets rien dans la poche. Pardon, il y a trois associations, il y a Ban Asbestos France. Ban Asbestos ça veut dire interdire l'amiante c'est un, une association qui fait partie d'un réseau mondial de lutte contre l'amiance. Mm -hmm. bah, L'association Henri Pelvra, du nom du, du monsieur, qui a, qui a le premier parlé de, de, de la toxicité, de la haute toxicité de l'amiance, dès les années 60, Henri Pelvra, c'était un chercheur au, au CNRS, il y a donc une, une association qui porte son nom maintenant, qui est, euh, qui est dirigée par ça. Euh, par s'accompagne. sa compagne par euh, Annie Thébomony, qui m'a fait l'immense plaisir d'écrire la, la, la préface de mon livre avec et, et la troisième association, c'est euh, La Dévassance, l'association des fantastiques de la en plus temps. C'est parti des trois, et je n'ai pas écrit ce livre pour, évidemment, gagner de l'argent là-dessus complètement. Ce que j'ai voulu, c'est qu'une victime de ce poison puisse témoigner. Or, comme mon père avait tout écrit, eh bien, j'ai décidé de, de publier. Et évidemment, toutes les recettes, iront aux associations. Et pour en revenir à ce que tu oui. disais, oui, ce sont les associations, notamment en ce qui concerne le neige sous Bois et le scandale du CNMT. ce sont les associations qui ont tout fait, qui, qui ont euh, le du recherché de la Santé. Les, les victimes, qui, qui, ont, qui continuent à le faire, les services de l'État ont été complètement défaillants, notamment l'Agence régionale de santé parisienne qui a tout fait pour, euh, pour taire le, le scandale. Euh, cette histoire, elle s'est su à la base grâce à deux lanceurs d'alerte qui s'appellent Nicole et Gérard Boyd. Nicole a perdu son frère Pierre à l'âge de 49 ans en 1996 d'un mésothélium et elle ne comprenait pas au départ ce euh, qui si lui arrivait. Pierre avait été riverain également de cette... Euh, de cette usine, comme Nicole elle-même d'ailleurs. Et ce sont ces deux personnes-là, Nicole et Gérard, qui ont qui ont lancé l'alerte. Euh, Banas Besto, ça fait tout le travail sur place. On vient là de, de répertorier une 249e victime. Alors j'insiste parce que euh, c'était vraiment une petite structure, le comptoir des minéraux et matières premières, qui entre parenthèses aujourd'hui s'est une virginité et euh, cette usine, euh, cette entreprise existe encore. Alors, ils font autre chose, hein, puisque l'amiante est interdite. Mais attention, hein, quand on entend la PDG euh, parler euh, à, à la tribune, hein, euh, le journal La Tribune, et ben, elle vente sa petite entreprise, Made in France, qui existe depuis 1932, quoi. Et elle parle pas du crime commis sûr. sur sous soubois et Sevran. Et en 1931, Alors, moi, je sais que la, la justice anglaise avait déjà statué par rapport à la nocivité des fibres d'amiante. dès 1931, il y avait une loi justement par rapport aux travailleurs qui étaient en contact avec la fibre d'amiante en Angleterre. Donc je te remercie, nous allons mettre tous les liens des contacts. Oui. En France, il y a un inspecteur du travail qui dès 1906 a écrit dans une revue scientifique que l'amiante était hyper toxique, quand même. Donc tout le monde savait, que ce soit les scientifiques, les industriels, les politiques, tout le monde savait depuis 1906 en France. Euh, et à rennes pour reprendre notre exemple, on permet une usine mortifère de s'installer à côté d'une école, en plein centre-ville, pendant des décennies. Bien sûr. Donc euh, pour moi, l'État est, est coupable complètement là-dedans. Et... L'État est coupable responsable. Désolée, on parlait de 80 kg par 8 ans oui. en France. Il faut savoir qu'une tête d'épingle peut... Euh, l'équivalent d'une tête d'épingle en fibres, c'est-à-dire euh, presque rien, peut provoquer un mésothélium quand ces fibres sont inhalées. Oui, Ça oui. peut aller de, de, de, de 10 ans, des fois moins. Hein. Il y a le cas d'un jeune anglais qui, en un an, en est décédé à l'âge de 11 ans, dans les années 80. Ça peut être un temps de latence, des fois de plus de 60 ans. Et il faut savoir... Pour en terminer, avant de passer à un sujet, que 85% des écoles en France mmh. contiennent de l'amiante plus ou moins dégradée. Donc là, il va y avoir une, un second scandale sanitaire de l'amiante et les prochaines victimes, et ben, ce sont... Nos élèves actuels, les élèves passés, les profs, les, les agents d'entretien, tous les deux. Je te remercie. Je vous remercie ah non, me te de, me remercie pas Virginie, tu devrais plutôt m'engueuler de te laisser aussi peu de temps, parce qu'il faudrait refaire une émission complète par rapport à ce scandale de Lamiante, et on le fera, parce que Au parce, que, parce que il faut en parler, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, on peut sauver des vies en informant. Et c'est en, en ça, dans ce sens, que Radar est là aussi, C'est pas uniquement une radio anarchiste, c'est aussi réellement l'information et les vrais lanceurs d'alerte, c'est-à-dire les gens qui prennent des risques, parce que c'est un risque politique, mais ils, les pr ils prennent ces risques pour les autres, non pas pour faire des carrières politiques. Voilà, et ça je te remercie franchement Virginie, on va mettre sous la vidéo tous les liens vers les associations que tu as citées, vers ton livre, parce que franchement il faut que les gens euh, lisent ton livre euh, à tout prix, ils vont apprendre des choses et, et, euh, voilà, ça ne va pas être agréable pour eux, mais ils vont apprendre réellement ce qu'est l'État français. Je te remercie Virginie. Ouais. C'est moi qui vous remercie beaucoup. On a un groupe Facebook aussi. Oui, et ouais. je mettrai le lien du groupe Facebook aussi. Voilà. D'accord. Bon, bon bonnes... je raccroche et je continue de vous écouter. Merci beaucoup. Bonne soirée Merci Virginie. Au revoir. Salut. Ciao. salut. Salut. Salut. Donc, c'est donc, génial parce que Là, on vient d'avoir un témoignage, justement, où il y a une mise en accusation directe de l'État français. Mais au-delà de l'État français, il faut bien voir que tous les États-nations, ils ont des intérêts qui ne sont pas l'intérêt des populations, qui ne sont pas les intérêts sanitaires des peuples. Donc, je vais vous, je vais vous citer un, un extrait d'un film... Que... Mais quand tu dis « État français », on croirait que c'est l'autre qui faisait 1m69 euh, le vainqueur de Verdun, soi-disant. Ah, le, on, a, on, a, on a parlé de Pétain et de cet hommage déplacé oui. qui, a, qui a été rendu par le petit voyou qui parasite l'Elysée. Mais là, aujourd'hui, j'ai justement parlé des gens qui, qui font des carrières politiques. Je ne sais pas, mais dis autre chose que l'État français. Si, oui, mais non, c'est l'État français. Non, mais je sais bien, mais... Mais je sais bien, alors, dans ce cas-là, dit travail famille-patrie, dans ce Exactement, exactement, c'est le mais TPF. Bon, Aujourd'hui, aujourd on a des politiques qui veulent rétablir la peine de mort en France. Aujourd'hui, on veut annuler la, la loi de, de protection euh, des, des mineurs, la loi de 47. Et il y, y a même des gens du Rassemblement national, des, des députés du Rassemblement national qui proposent de réactiver la peine de mort, c'est-à-dire de, de, de oui, remettre oui, oui. en place la peine de mort, Alors, sachant, oui, oui, oui. Sa, oui, oui, oui. sachant sachant, quand même que le traité de Lisbonne, que les Français ont refusé par référendum le 29 mai 2005, permet à tous les États membres de l'Union européenne de rétablir la peine de mort. Donc moi, je vais venir aux complicités politiques de ces états de fait. Pourquoi est-ce que ces catastrophes pour, euh, sanitaires et sociales deviennent invisibles On l'a bien vu, Virginie l'a expliqué. Les préfets, les institutions sont complices, on masque tout ça. Donc, non, l'agence France Presse, Reuters, ils sentent les dépêches. Mais par contre, au niveau des rédactions. Euh, des médias et eh bien on fait le tri des dépêches et donc on évite de parler de ces sujets-là. On préférera parler d'un élève qui braque un professeur avec un pistolet pour rétablir la peine de mort plutôt que de parler de problèmes de français qui meurent tous les jours de, de, de problèmes sanitaires et sociaux dont l'État ne s'occupe pas et au contraire il s'occupe de les camoufler. Donc moi je vais vous citer un extrait d'un film où on voit Madame Belbéoc qui est une physicienne. Et Madame Rivasi. Et donc, c'est Madame Rivasi qui commence et elle dit « Il faut qu'on aille à l'abandon du nucléaire, progressivement, parce que on n'aura pas, pas le choix. » Et là, Madame Belbéoc intervient et coupe Madame Rivasi en lui disant « Mais combien de temps Combien de temps ?» Et là, Madame Rivasi dit « Alors, euh, combien de temps Le tout, c'est qu'il y a un engagement là-dessus. » Et là, Madame Belbéoc dit « Non Non, non, ça ne suffit pas. Ça peut arriver demain, l'accident. » Madame Rivasi fait L'accident peut arriver demain, et là, Madame Belbéoc reprend Je ne suis pas d'accord. Au moins qu'on en soit au même niveau que nos voisins européens. Euh, Madame Rivasi essaie de la couper en faisant « Oui, c'est vrai, et, et Madame Belbéoc poursuit Si on laisse détruire le parc thermique classique qu'on a, eh bien, on sera pieds et poings liés dans le nucléaire. Vous savez très bien, si on met des chiffres sur les possibilités de production électrique, et que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, mais c'est peut-être pour plusieurs années. Moi, je ne suis pas comme vous, Monsieur Hubert Rive, parce qu'il y avait Hubert Rive aussi qui accompagnait Madame Rivasi. Mes petits enfants, c'est maintenant que je veux qu'ils puissent vivre. Ce n'est pas dans mille ans. Il faut qu'ils puissent avoir un avenir. Et l'avenir, ce n'est pas l'avenir des enfants du Bélarus actuellement. C'est inadmissible. Donc, c'est ça qu'il faut combattre et il faut qu'on qu se donne la possibilité de pouvoir quand même sortir du nucléaire le plus rapidement possible. Et c'est pas ça du tout. C'est pas du tout les programmes de personne, ni de ma mère, ni de personne, à croire que les gens qui ne savent pas que le but d'EDF, à croire que les gens ne savent pas que le but d'EDF c'est de détruire, de démanteler le parc des centrales thermiques et de laisser, et de, et, et de laisser de faire que les centrales à charbon, comme celle de Gardanne, soient exportées. C'est dans le compte-rendu de la Commission Nationale d'évaluation d'équipement, fait par les syndicats CFDT, FO, CGT, CFTC. Et ça, c'est un extrait du film « Silence Radio » de Christian Hugolini, qui est sorti en 2002. Silence radio, invisibilité. 16 ans plus tard, parce qu'on est 16 ans plus tard, 16 ans plus tard, le silence radio est assourdissant. Les marches mensuelles pour le climat masquent la catastrophe nucléaire quotidienne française. La mortelle impasse militaro-industrielle imposée par le CEA et la Direction Générale de l'Armement, donc la DGA, donc le Commissariat à l'énergie atomique et la Direction Générale à l'Armement, qui sont des États dans l'État. Le 19 septembre 2018, sur 20minutes.fr, vous pouvez taper ça, vous faites Google, 19 septembre 2018, 20 minutes.fr. Eh bien, il y a eu un article qui a été publié et qui était intitulé « Bouche du Rhône, la centrale à charbon de Gardanne en quête d'un repreneur ». Et alors, je vous cite l'extrait :« La société allemande Uniper a décidé de vendre ses actifs français. Cette société détient, détient notamment la centrale à charbon de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, en quête désormais d'un repreneur. » La banque Rothschild est chargée de le trouver. Et là, je vous dis, Emmanuel Macron avait promis, durant la campagne pour la présidentielle, de fermer les centrales à charbon durant son quinquennat. Il reste quatre centrales à charbon en activité en France. Deux d'EDF, à, Cardem à Cardemay en Loire-Atlantique et au Havre, le maire qui est premier ministre ancien d'Areva, dans la Seine-Maritime, et deux autres, de l'Allemand Uniper à Gardanne et à Saint-Avold en Moselle. Donc on le voit bien, ce que la physicienne euh, Belbéoc répondait à Madame Rivasi en lui disant « Mais non, euh, arrêtez d'enfumer le monde, on ne peut pas sortir du nucléaire si on n'a pas un potentiel de production électrique à partir de centrales thermiques. » Et bien ce potentiel, de manière déclarée, on est en train soit de le vendre à l'étranger, mais là cette fois-ci maintenant l'Allemagne s'en défait, et soit on promet de les fermer. Et donc on est bien là, euh, il ne s'agit pas d'une transition énergétique, il s'agit de nous enfermer dans l'impasse mortelle du nucléaire avec des centrales qui sont en train de fuir de partout. Et donc c'est la catastrophe permanente et perpétuelle. Donc, euh, Madame Michèle Rivasi, -Riv elle n'est ni meilleure ni pire que l'ensemble de la classe politique française. Elle est nuisiblement stupide nuisiblement stupide, je le répète. Sur le projet électoral et européen de l'ISCOCLICO de mai 2019, avec l'instrumentalisation de la catastrophe des pesticides par l'agro-industrie, eh bien une personne euh, lui, lui signale que l'emploi de perméthrine pour le traitement du bois est particulièrement nuisible. Et donc Mme Rivasi, dans son intervention, fait l'impasse sur le procédé de rétification du bois qui est un traitement physique de chauffage, comme une torréfaction, qui va transformer physiquement par chauffage la cellulose du bois et qui va la rendre inconsommable par les bactéries, par les champignons et par les insectes xylophages. Donc on a une alternative technique au traitement chimique par pesticides des bois par ce qu'on appelle la rétification. Mais il faut connaître le procédé. Mais cette âme ne connaît même pas le procédé. Donc on a des gens sur des dossiers extrêmement fraignants qui concernent la santé et la vie des Français, et qui sont totalement suffisamment stupides ou incultes pour ne pas savoir qu'il existe un procédé physique qui peut rendre le bois précis de telle sorte que du pain traité par rétification peut devenir du bardage ou carrément une terrasse en extérieur. Il ne pourrira pas. Donc, ça évitera aussi l'importance. Très mauvais pour l'entreprise familiale de Bernard-Henri Lévy et pour tous les gens qui exploitent le, le bois en Afrique ou en Amérique du Sud. Mais par contre, au niveau de l'environnement, ce sera une excellente chose. Donc, donc on voit bien que faire l'impasse sur le procédé de la récification du bois, qui est un traitement physique par chauffage qui transforme la cellulose par torréfaction, et la rend indigeste pour les champignons, les bactéries et les insectes xylophages, eh bien. Ça ne permet pas de combattre les fléaux sanitaires et sociaux générés par les sociétés industrialisées. Là, les les plus... Donc, là, sont... ça échappe aux critères là, sont... du spectaculaire et de l'immédiat des catastrophes. Oui qu'elle soit naturelle ou non. Parce que la définition de la catastrophe, c'est malheur effroyable et brusque. Malheur effroyable et brusque. Et donc les médias de masse sont friands de ces actualités funestes. Récemment, à Marseille, deux immeubles se sont effondrés. Donc heureusement, il y en avait un qui était muré, qui est... donc personne n'était dedans, mais malheureusement, l'autre était encore habité. Et donc bah, et les pompiers euh, marseillais ont été obligés de ramasser les gravats, mais y, de grandes difficultés, parce que les gravats servaient de soutien aux immeubles mitoyens qui aussi sont très vieux, et donc c'était très difficile pour eux d'accéder au corps, parce que comme c'était des immeubles anciens, il n'y avait aucune chape en béton, donc il n'y avait aucune poche d'air. Et ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est que dans les immeubles modernes, eh il y a des survivants, parce que les dalles en béton sur des poteaux près des poches d'air, et donc les personnes peuvent parfois tenir 24, 48, 72 heures, on a même retrouvé des enfants parfois presque une semaine dans une poche d'air, donc ils étaient sous-nutris, déshydratés, mais on a pu les sauver. Mais là, comme il s'agit de vieux immeubles, eh bien, il n'y a aucune poche d'air, et donc ces effondrements n'ont fait que des victimes, et j'ai lu un article où on disait que c'était à cause des pluies. Alors effectivement, les pluies, euh, avec le dérèglement climatique, et les pluies qu'il y a en ce moment, notamment dans le Midi de la France, euh, où il peut pleuvoir parfois en quelques heures, ce qui devrait normalement tomber en plusieurs mois, ne sont pas étrangères au fait que ces immeubles se soient effondrés. Mais la réalité, c'est la vétusteté d'une partie du parc ancien. Et qu'est-ce qu'a fait M. Emmanuel Macron quand il est arrivé à l'Elysée Eh bien d'un trait de plume, il a supprimé 300 millions d'euros, justement pour rénover euh, le bâti. Pour, pour, pour tous ces sans tous ces gens de rien, pour qu'ils ne crèvent pas, pour qu'ils crèvent pas sous les décombres. Et donc aujourd'hui, on, on veut botter en touche avec la catastrophe. Ah, la catastrophe Elle est bien belle, elle est tout de suite, puis c'est fini, on passe à autre chose, parce qu'on n'est pas dans l'information, on est dans l'actualité. Vite, une actualité chasse l'autre, le petit cadavre du lendemain, et on oublie le Jamal Khashoggi, et on oublie les gens sous les immeubles à enfin, Marseille, on, on oublie, à cause de l'appui, enfin, les politiques de gestion de du parc locatif ancien, et globalement, la politique du logement est une catastrophe invisible et politiquement préméditée. Donc on voit bien, ces catastrophes invisibles, elles sont rendues invisibles, et elles sont les conséquences de politiques préméditées. Donc il y a des, des assassins, mais des assassins, en meurtre avec préméditation. Donc, cette invisibilité sanitaire et sociale est liée au fait que les victimes sanitaires et sociales ne sont pas des manifestations immédiates des conséquences de décisions criminelles et programmées. Donc, invisible, qui n'est pas visible, qui échappe à la vue. C'est comme ça que c'est défini, qui échappe à la vue, qui est escamoté. Mais par rapport au sens propre de l'Apocalypse, c'est ce qui est dévoilé. Et donc, effectivement, actuellement, eh bien, un raz-de-marée, un tremblement de terre, un train qui déraille, peut difficilement échapper à la vue. Donc, il en est, il en est de même de l'explosion d'un ou de plusieurs réacteurs nucléaires. Donc, ces catastrophes, celles-là, les médias sont obligés d'en parler. Mais il faut rapidement les évacuer, euh, parce qu'il faut les confondre avec des catastrophes naturelles. Donc, un tremblement de terre, effectivement, le dernier tsunami au Japon, il y a eu des dizaines de milliers de victimes. Mais le tsunami lui-même, dès le lendemain, donc dès le 12 mars, il ne tuait plus personne. Par contre, les conséquences euh, des explosions euh, de trois réacteurs de Fukushima, eux, ils tuent jusqu'à aujourd'hui. Ils vont tuer encore. C'est une catastrophe. Perpétuelle seulement les gens qui meurent et les gens qui vont mourir, ils vont mourir dans 10, 20, 30, 50 ans, 100 ans. Et donc à partir de là, peut-être même que dans deux siècles, on aura oublié, parce que si une société industrielle collapse parce que maintenant aujourd'hui on avait des ufologues avant tu sais qui parlent des petits engins et des extraterrestres on dit en racontant que des bêtises mais aujourd'hui on a des collapsologues moi j'ai vu ça sur internet euh, les, les bras m'en tombaient hein. pas parce que j'avais pris un médicament et que dans le ventre de ma mère mes bras n'avaient pas poussé ou que j'avais un star <coughs> mental mais, mais grâce à sanofi mais les bras m'en tombaient, des collapsologues. C'est-à-dire des gens qui, comme Nicolas Hulot et l'actuel Premier ministre, sont capables, avec le, le sourire comme ça, de, de parler de l'effondrement des sociétés. <rire> Parce qu'eux, ils pensent qu'ils sont déjà dans la chaloupe du Titanic. Ils ont ramé. Alors effectivement, les troisièmes classes, ils coulent. Hein et eux, bah, ouais, on rigole, ouais, ça coule. On vous l'avait dit, que ça allait couler. Eh bien moi, je vous dis non. Le bateau ne va pas couler. Tous ces faux prophètes qui vous promettent euh, la, les pires morts et qui même les organisent et qui se marrent en vous en parlant comme les Jacques Attali, ils publient des bouquins. Vous allez voir la crise que vous allez vous prendre dans la gueule. Hein Bah oui, c'est sûr que toi et tes copains voleurs, bah, vous, vous serez parti, vous serez à l'abri, euh, vous boufferez des bons petits légumes bio et vous vous fendrez la gueule. Mais moi, je vais vous dire. Tu as retrouvé la vue en fait Quoi Tu as retrouvé la vue J'ai retrouvé la vue. Oui, oui t'es lunettes. Avec mes... Oui, j'ai changé de lunettes, effectivement. Je me suis dit que pour combattre le, te... le, le bureaucrate et le technocrate, il, il, il fallait me déguiser en bureaucrate et en technocrate. <rire> voilà, donc, les normes antisismiques, parce qu'on parlait de, de, de tremblements de terre et de ras-de-marée, les réglementations ferroviaires quand un train déraille, ou les durées de vie, ou les normes euh, sur l'acier des cuves de réacteurs ou des installations nucléaires, eh ben elles peuvent pas être modifiées sans avoir un impact sur nos activités, notre santé et nos vies. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate La déréglementation au niveau des chemins de fer, le fait qu'on veuille jeter le statut des cheminots, l'usager qui naïvement pense que ça ne concerne que les cheminots et rien d'autre, ne sait pas qu'on va supprimer tous les points d'information dans les grandes gannes parisiennes. Donc toi qui es malvoyant, parce qu'il n'y a plus d'aveugles, il y a des malvoyants, euh, ou autre ou handicapés, et qui espère trouver un point d'information et, et quelqu'un qui va pouvoir t'aider, ce sera fini, ce sera fini. Alors si tu n'as pas le dernier portable et tu iras sur un site qui te renverra, peut-être sur un répondeur vocal qui te dira euh, « Voyez ma tante » ou « Allez voir chez Plumeau », eh bien... — tu pourras t'en mettre à Mme Irma. — Exactement. Et tu comprendras que, que, que le service public n'existe plus, et que tu es dans une société où le train est devenu le train à grande vitesse qui doit concurrencer l'avion entre les grandes cités européennes, un train nucléaire, voilà. Donc, nos santé, nos vies, au revoir. Alors, quelle, quelle prospective pouvons-nous déduire des catastrophes invisibles du passé Parce que aujourd'hui, on est en train de parler de choses, de choses qui se passent aujourd'hui. Mais moi, j'ai lu un article sur le site science-et-avenir.fr, science un article du 23 mai 2018, sur la pollution au plomb de l'Empire romain. Alors, elle est révélée par une, une étude de glaciologie sur les glaces groenlandaises. Alors, aujourd'hui, des, des chercheurs... Donc je vais vous citer déjà un extrait de l'article, mais, mais ce, que, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très intéressant par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, comme le plastique dans les océans au XXIe siècle, ça c'est l'article de sciences et la pollution au plomb générée par la civilisation romaine a, elle aussi, fini sa course dans les glaces de l'Arctique. Donc sachez-le, on a des archives, euh, au niveau de la glaciologie, de toutes les pollutions... Et donc là, on va s'intéresser, ils ont étudié des carottes de glace qui ont été extraites par le North Greenland Ice Core Project, et voilà, euh, et notamment des tronçons qui correspondent à la période qui, qui va de euh, 1100 ans avant Jésus-Christ à 800 ans après Jésus-Christ. Donc là, ils vont étudier au spectromètre de, euh, au spectromètre de masse, euh, les, notamment les bulles d'air piégées dans la glace, qui contiennent du plomb et donc ils vont établir le, le taux de plomb qu'on va retrouver de manière tellement précise qu'il y a un historien qui, qui a dit que euh, on voyait carrément euh, que les émissions de plomb se sont accrues pendant l'expansion des mines romaines et carthaginoises principalement dans la péninsule ibérique pour atteindre son maximum sous l'Empire mais en 476 donc on date à l'année même la chute de l'Empire romain d'Occident, et eh bien, cette mortelle et invisible pollution, et eh bien, elle, elle est au plus bas, elle a quasiment disparu. Donc, on voit bien que cette catastrophe invisible, parce que les Romains n'avaient pas conscience que le plomb qu'ils ont utilisé dans leur conduite d'adduction d'eau, parce que les Romains euh, avaient à la fois un réseau de tous à la goût et des aqueducs, Et donc, l'ensemble... Le, le, de la société occidentale va plonger jusqu'au Moyen-Âge euh, et va attendre la renaissance. C'est-à-dire qu'il va y avoir carrément une, une régression à tous les niveaux euh, pour, sur une courbe assez longue qui va être liée à la chute de l'Empire romain, qui est liée au saturnisme, à la contamination par le plomb. Voilà, et donc le plomb en tant que métal lourd, il offre cet avantage, c'est que justement par gravité, il va migrer et petit à petit, on va en avoir moins dans l'environnement. Mais nous, on l'avait ajouté en additif dans les carburants et il a été supprimé parce qu'on avait relancé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce modèle de la pollution par le plomb, eh bien les, soci... les... les Romains, l'Empire romain ne la connaissait pas. Si elle l'avait connue, je suis certain que les sénateurs romains auraient pris des mesures contre les conduites en plomb. Mais aujourd'hui, on est parfaitement au courant de la nuisibilité de l'amiante. On est parfaitement au courant de la nuisibilité des radionucléides. Et on est parfaitement au courant de la nuisibilité, eh bien, du lithium. Et voilà, et je le tiens, et tu l'as dans la main, et on en a partout. On a plein de tuiles au lithium. Et qu'est-ce qui se passe C'est qu'aujourd'hui, le lithium, il est tellement peu cher, celui qui est extrait, notamment dans le désert d'Atacama, hein, euh, au niveau du, du Chili, de l'Argentine et de la Bolivie, c'est les plus grands gisements, c'est en, en, en Amérique latine, comme le disent nos, nos, notre gauche latine-française, euh, qui ne parlera jamais d'Amérique du Sud, parce que euh, la tribu Atacama, qui vit dans le désert d'Atacama, qu'est-ce qu'elle voit Elle voit, elle voit son, son, son, les, les terres auxquelles elle appartient, qui est un habitat semi-aride, et ces merveilleuses lagunes, eh bien, elles disparaissent parce qu'elles sont pompées pour du lithium. Et qu'est-ce qui se passe dans nos pays eh bien le lithium n'est pas recyclé le lithium n'est pas recyclé dans nos pays parce que ça revient moins cher que d'en importer donc moi je dis qu'il faut pondre une loi immédiate sur l'arrêt de l'importation du lithium et le recyclage de tout le lithium parce que c'est un problème sanitaire de santé publique donc on ne transige pas sur la santé et aujourd'hui eh bien, il y a un smog industriel, à la fois sur New Delhi et sur Pékin. Donc, il y a des gens, carrément, qui en meurent. cest à il y a un smog qui est tel que tu n'arrives plus à respirer. Et il n'est pas attaqué à la source. Là-bas, si les, les états nations eh bien, ce qu'ils font, ils font de la géoingénierie. C'est-à-dire, à New Delhi, on prévoit de pulvériser de l'eau. Ouais, bon, et donc, comme, comme ça se produit avec les catastrophes nucléaires, quand il pleut, ça précipite les radionucléides qui sont... En suspension, en forme de particules dans l'atmosphère, ça les précipite au sol dans l'eau. Donc ça contamine l'eau et ça contamine les nappes et ça contamine le sol. Mais tu ne respires plus. Et donc, comme mesure, ils prévoient de la géo-ingénierie pour ensemencer les nuages pour faire pleuvoir ou carrément de, de, de faire de la pluie artificielle avec des injecteurs d'eau pour nettoyer l'atmosphère. Et donc voilà ce monde complètement débile qui sait qu'il est en train de se tuer avec des procédés industriels et qui refuse, pour ne pas mettre en cause les profits de multinationales, comme Sanofi-Saint-Elimbault, euh, ou euh, différentes, comme la, la, la catastrophe de, qui s'était passée euh, justement euh, à Bhopal euh, par rapport euh, à Union Carbide, et qui avait rendu des gens aveugles. Et donc, pareillement, c'est l'industrie euh, chimique. Et donc, l'industrie chimique, elle, elle est. L'industrie extractiviste et chimiste, c'est les plus grandes pollutions. Le nickel, là, récemment, on a parlé de la Nouvelle-Calédonie. Mais le nickel, c'est un très dangereux minerai. Euh, on a des allergies cutanées des fibroses pulmonaires, donc tu vois on revient un petit peu à ce qui se passe avec l'amiante, euh, des pathologies cardiovasculaires et rénales ou de la fatigue chronique. On retrouve la même chose euh, pour les pathologies euh, rénales et cardiovasculaires qu'avec le lithium, parce que le lithium est extrêmement dangereux. Donc... Beaucoup de mines, les fibres d'amiante, tout ça, on le connaît, on connaît leur danger. Et donc maintenant, il faut des politiques euh, industrielles, sanitaires et sociales qui permettent aux travailleurs de ne plus être en contact avec ces produits dangereux. Donc il faut imaginer des systèmes pour ne plus être en contact avec ces produits dangereux. Et surtout, il faut éviter leur importation, arrêter les mines qui peuvent en extraire, mais aussi et surtout recycler l'ensemble de ces matériaux. Parce que le lithium, il a une dangerosité, comme le nickel, qui peut être équivalente au mercure. Au mercure. Donc, en ce qui concerne la mobilité électrique, au-delà du fait de la provenance de l'électricité, parce qu'en France, bah oui, 75 à 80 de l'énergie électrique est d'origine nucléaire, donc tous les petits cons qui roulent avec des monoroues, des petits trucs comme ça, les mecs, ils ont entre 15 et 25 ans, ils ont toute l'énergie pour marcher, hein. Moi, j'estime que les batteries, elles, devraient être réservées aux gens qui ont des fauteuils roulants. Et donc, ceux-là, on devrait leur donner des fauteuils électriques avec des batteries. Et on devrait recycler les batteries. Par contre, celui qui veut s'acheter une bagnole électrique ou qui achète toutes ces conneries, ces putains de gadgets qui nous emmerdent sur les trottoirs et sur l'espace public, eh bien, ces gens-là, ça ne devrait pas exister. Il devrait y avoir une loi qui interdit euh, ces choses-là. Donc, C'est d'ailleurs interdit dans les gares. Mais ça ne les empêche pas de, de s'en servir et de, Bien sûr. et de blesser les gens. Qui et donc, donc au-delà de ça, le désert d'Atacama au nord du Chili à 2500 mètres d'altitude, il est en train de mourir et, et les autochtones meurent parce que les territoires auxquels ils appartiennent sont pollués durablement. Donc tout ça pour le confort de moins de 20% de la population de la Terre. Alors, une des indiennes dans le désert d'Atacama, dans un reportage, avait été diffusé, je crois, sur euh, sur euh, France 2, disait « Je crois que les hommes politiques et les industriels ne regardent pas, ne regardent pas. » Et dans, dans cette phrase « ne regardent pas », on arrive à ces simples invisibilités. « Ne regardent pas ce qui se passe localement pour atteindre le but de l'énergie dite propre. » Et aujourd'hui, de la même manière que, euh, que François Hollande nous présentait les armes nucléaires comme, comme étant des facteurs de paix et, et l'arme nucléaire comme étant une arme propre, eh bien, ces, ces, cette mobilité électrique, qu'on ne la présente comme propre, eh bien, cet autochtone nous dit que les hommes politiques et les industriels ne regardent pas ce qui se passe localement pour atteindre le but de l'énergie dite propre. Le lithium peut aider au niveau global, mais cela a des coûts locaux. Eh bien, c'est faux. Le lithium n'aidera ni au niveau global, ni au niveau local. Pourquoi pourquoi Parce que la réserve de lithium, c'est Ali, Ali Mohamed Al-Limer, il fait partie de, tro, de trois jeunes qui sont dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite, des jeunes saoudiens, parce qu'il a manifesté pour avoir de la démocratie en Arabie Saoudite. Voilà. Et donc, Amjad, lui, a été décapité le 11 juillet 2017 et son corps a été crucifié en public jusqu'à pourrissement de ses chairs. Et donc, voilà, quand on parle des gens et euh, des monarchies pétrolières qui polluent le monde et qu'on voit qu'il y a des gens qui veulent faire un mouvement le 17 novembre parce que le pétrole est trop cher, et ben je dis, moi, le pétrole n'est pas assez cher parce que ces emplois basés sur le pétrole, ils ne voudront jamais leur vie et nos vies. Et donc, aujourd'hui, il ne faut plus parler d'emploi. Il faut parler de revenus. Il faut abolir le salariat, il faut une politique de revenus. Parce que des emplois, il y en aura de moins en moins vu que la productivité augmente. Et donc il va falloir répartir la richesse. Il va falloir changer la fiscalité, sortir de la TVA, abolir le salariat. Il y a beaucoup de choses à faire. Et donc moi je suis pas comme tous ces collapsologues. Moi je suis pas comme tous ces défaitistes qui pensent qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à pleurer et se préparer à tous crever. C'est pas vrai. On peut reprendre les choses moi, en main. Je suis prêt. La sécurité sociale, elle a été mise en place quand Elle a été mise en place après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu reconstruire la France. Il y a des Français qui avaient faim. La patate était rare. Eh bien, en cinq ans, de 1945 à 1950, la France a redressé la tête et a mis en place la sécurité sociale, toutes les protections la retraite par répartition. Alors ce qui a été possible dans un pays exsangue et détruit par le nazisme, pourquoi aujourd'hui on ne pourrait pas le remettre en place Eh bien parce que il y a la constitution dictatoriale de 1958 qui permet un petit parasite, mais qui n'est pas pire que Sarkozy, qui n'est pas pire que Hollande, parce que moi j'appelle ça le, le gouvernement Hollande II, et bien un petit parasite de casser de casser tout ce qu'avait mis en place le comité national de résistance et de le casser en faisant l'éloge du maréchal Pétain, donc de gens qui ont collaboré à l'extermination de populations les, les, Roms, les Roms les les Juifs, des de morts. les communistes, des millions de morts, des millions de morts. Et aujourd'hui le musulman, eh bien c'est le juif d'hier, c'est le musulman aujourd'hui. Aujourd'hui, le musulman, il est quoi C'est un terroriste. Dès qu'on parle de musulman, on parle de terroriste islamiste. Et il y a même Point.fr point qui a poussé le vice jusqu'à présenter une interview de Nicolas Sarkozy, hein, ça va carachier les bulles, hein, et qui a dit qu'il fallait avoir la plus grande fermeté par rapport aux terroristes islamistes. C'est enfoiré qui, avec, avec baladure, est responsable de l'attentat de Karachi, parce que ces messieurs, ils réclamaient des rétrocommissions sur des ventes d'armes. Les sous-marins Agosta, hein les sous-marins anaérobiques que fabriquait la DCNS au Pakistan, eh bien les Pakistanais ont refusé de reverser les, les rétrocommissions. Et puis parce qu'ils ont refusé, la France a envoyé ses barbouzes pour, pour, pour handicaper un général et, et, et, et, et tuer un colonel. Et puis après, ben, les, les militaires... Pakistanais, ils ont organisé l'attentat de Karachi. Et après, les médias, ils ont mis ça sur quoi Sur le dos du terrorisme islamique. Mais ce type, il ferait bien de réfléchir avant d'ouvrir sa petite bouche dans le Point.fr. Et le Point.fr ferait bien de réfléchir avant de donner tribune à un homme comme Nicolas Sarkozy. Parce que cette affaire... Des, de, des ingénieurs de la DCNS tués dans l'explosion d'un bus dynamité à Karachi, il faudra qu'elle ressorte un jour. Parce que ces gens-là, ils vont devoir des comptes au peuple français. On n'assassine pas des Français en mettant ça sur le dos de terroristes. Hein Alors qu'il s'agit là de magouilles, de fric pour se faire élire. Et donc il est important que des gens tels que moi et que des médias en parlent. Parce que moi quand je parle des dépressions expresses de la Vème République, hein, quand je parle, bah ben oui, de M. Robert Boulin et de M. Pierre Bérégovois, d'un coup, comme ça, paf, oui, oui, oui, oui, oui je me suis ici dans une flaque et je me tire et je me tire une balle avec l'arme de, de mon garde du corps. Mais l'arme, l'arme, l'arme de M. Médin là, on a mis la main dessus. La justice n'a même pas vu me mettre la main dessus. Moi, j'ai déjà discuté avec un des gardes du corps, qui a été des gardes du corps de sénateur américain. Il m'a dit, ta main, elle sera à un centimètre de mon arme, t'es déjà mort. Un garde du corps ne peut pas laisser son arme à qui que ce soit, et certainement pas à la personne qu'il protège jamais, c'est impossible donc un premier ministre qui se suicide avec l'arme de son garde du corps qui est dans la boîte à gants, c'est rigoureusement impossible donc moi, j'ai fait mon service militaire oui malheureusement on expliqué pour ton fusil etc bien sûr que j'étais responsable de mon arme bien sûr, un militaire et a fortiori quelqu'un du, du ZEC ou, ou un barbouze son arme. Son arme. A la limite, tu pourras baiser sa femme, mais tu ne toucheras pas son arme. Voilà. Autant, autant être, se mettre au niveau. Parce qu'aujourd'hui, Benalla, il sait tellement de choses sur Emmanuel Macron. Qu'il a une impunité totale. C'est je te tiens, tu me tiens par la barre Michette. Aujourd'hui, on est vraiment dirigé par des voyous et des criminels. C'est pour ça qu'aujourd'hui. Bah L'ambassadeur d'Arabie Saoudite, il n'a pas été remercié, aucun contrat n'a été dénoncé et l'association d'amitié France-Arabie Saoudite, elle existe à l'Assemblée Nationale. J'entends pas Ruffin, j'entends pas Mélenchon, je les entends pas, tous ces, tous ces gars-là qui attendent euh, mai 2019 et 2022. Ben bah non, on les entend pas. Et pourquoi est-ce qu'on les entend pas On les entend pas parce que ce sont des collaborateurs du système. Collaborateur de la dictature constitutionnelle de la Ve République Française Collaborateur du, de l'Empire, donc du Reich, de l'Union Européenne Dirigé par des commissaires législateurs comme Monsieur Moscovici Et là Monsieur Moscovici tout à coup, bah pareil, il a médias ouverts Et cette crapule qui en tant que ministre des Finances euh, a bah, fait tout le bien qu'on sait en France bah, Maintenant il est commissaire européen proche de Juncker, et donc il vient nous apprendre qu'il était extrêmement important de se mobiliser pour mai 2019 contre la montée de l'extrême-droite en Europe. Mais c'est lui qui fait le terreau de l'extrême-droite C'est lui, ce sont ces gens-là. Et qu'est-ce qu'on fait actuellement Eh bien les Barbouzes, ils ont imaginé, il y a eu un complot, on, a, on en a voulu à l'avis d'Emmanuel Macron, vous comprenez, on a voulu s'en prendre à l'avis du président de la République. Et c'est quoi Eh bien, c'est l'ultra-droite. C'est-à-dire qu'on a eu l'ultra-gauche sous Sarkozy, hein, l'affaire Coupa. Eh bien, aujourd'hui, on a notre petite affaire Coupa. C'est l'ultra-droite qui a voulu faire la peau à Macron. Moi, je dis trop, c'est trop. Ça commence vraiment, la coupe est pleine. Là, on a des Français qui meurent de l'amiante. On a, des, des, on a bah, des enfants, on sait, 30 km autour de toutes les installations nucléaires. Bah, au niveau de la leucémie, euh, ce pas bon pour vos gamins. Hein. Je vous dis, fran Français, Françaises, déménagez. Vous avez des jeunes enfants, restez pas à côté d'une centrale nucléaire. Ça fuit sans arrêt. Ça balance euh, gaz, liquide, solide, sans arrêt, par conception. Et en plus, on a beaucoup de nos 58 réacteurs qui sont tellement vieux que par conception, ils auraient dû être arrêtés, ou arrêtés au bout de 30 ans d'activité. Il faut comprendre que les rayonnements neutroniques sur les aciers spéciaux des cuves, eh bien, les neutrons, le petit à petit, changent la structure cristallographique, donc la résistance mécanique de la cuve. Donc, il faut bien comprendre que si les ingénieurs, il y a 30 ans, les ingénieurs américains, vu que la majorité des réacteurs, la totalité même des réacteurs qui fonctionnent en, en France, sont sous licence américaine, euh, Westinghouse, donc ces réacteurs de conception américaine ont été conçus pour des durées de vie de... 30 ans. Et aujourd'hui, on veut les pousser à 40, 50, 60 ans. C'est du suicide. C'est du suicide. Même avec des opérations de carénage qui coûtent la peau des fesses. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai appris c'est que l'État français, de manière délibérée, se retire la possibilité des centrales thermiques pour assurer une véritable transition énergétique. Donc il n'y a pas de transition. Sous Nicolas Sarkozy, le Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, s'est appelé Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, pas renouvelables. Alternatives. Remarquez bien que ce n'est pas un problème de sémantique, le choix des mots le choix de cet État dans l'État qui est le CEA n'est pas innocent du tout, alternative, parce que le nucléaire veut se poser comme alternative. Eh bien, dans le cadre d'un réchauffement climatique, les centrales nucléaires ont besoin d'eau pour être refroidies. Et donc, c'est la dernière énergie fossile que l'on puisse recommander en cas de réchauffement planétaire. Et, toutes les périodes de réchauffement planétaire, je me permets de me répéter parce que c'est prouvé scientifiquement. Et donc je le répète. Je le répète pour certaines personnes qui parlent de endécocide sans jamais parler du nucléaire. Eh oui, parce que ces gens-là, ils vont accompagner les listes de mai 2019 dans le cadre de l'Union européenne. Donc moi, je dis à ces gens-là, je leur dis, fermez vos petites bouches, parce que vos propos sont criminels. Non, toutes les périodes de réchauffement climatique terrestre sont des périodes d'explosion de biodiversité. Aujourd'hui, nous vivons un effondrement de la biodiversité dans le cadre d'une période de réchauffement. Et donc, ça veut dire que cet effondrement est lié aux activités industrielles de déforestation. L'agrochimie, l'agriculture l'agriculture industrielle, l'agroalimentaire, euh, l'agroalimentaire avec la surpêche, la surpêche destruction des forêts, des puits carbone surpêche et la production, les mines, l'extractivisme et la production de beaucoup d'engins avec des matériaux composites, des terres rares, des métaux lourds. Et donc aujourd'hui, il faut légiférer sur les matériaux utilisés par les industriels. Il faut légiférer sur l'extractivisme. C'est urgent, c'est urgent. Moi, je suis un lanceur d'alerte et je dis c'est urgent parce que on a déjà dépassé pour, pour de, dans de nombreux domaines, on a déjà dépassé la limite. Par exemple, pour moi, les cétacés, ils sont morts. C'est fini. C'est même pas une question de volonté politique. Aujourd'hui, on arrête même, même la, la pêche dite. Hein, scientifique des, des cétacés, tu sais. Il n'y a pas de pêche scientifique du cétacé. Le cétacé, il faudrait qu'on lui foute la paix. Mais avec la catastrophe de Fukushima... Là, tu parles de la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire océanique est pourrie. Aujourd'hui... plus haut je, mais, mais l'ensemble, le, l'ensemble et au contraire, comme les cétacés font partie du haut de la chaîne alimentaire parce qu'ils vont, ils vont se nourrir ils mangent des petits poissons, des anchois mais aussi ils mangent le krill donc ils mangent du zoo et, du, et aussi du phytoplancton et bien ces gros animaux concentrent parce que les, les êtres biologiques concentrent les polluants par exemple dans la Seine, les pollutions qu'est-ce qu'on fait On rajoute des moules d'eau douce et au bout d'un certain temps on les récupère, on les passe au bol mixeur et après on va mesurer les polluants. Parce que la, la, les, les coquillages, les bivalves sont des filtres comme les éponges. Tout ce qui est vivant concentre les pollutions. Et donc aujourd'hui, l'ensemble des chaînes alimentaires sont polluées. Euh, quand on fait des études de cheveux, euh, D'être vivant sur Terre, on découvre 1,41 pesticides, alors ça va les... dépend de selon les pays, mais j'en ai rien à foutre des statistiques, parce que les statistiques, c'est fait pour les bureaucrates, c'est fait pour les gens comme Mme Rivasi, c'est fait pour les gens comme M. José Bovet, c'est fait comme pour les gens comme Mélenchon ou comme Ruffin. La réalité, c'est les morts, les morts, parce que les coûts, le coût du nucléaire, je m'en bats, la race. Le vrai coup, le vrai coup, le vrai coup, c'est les travailleurs, les travailleurs qui meurent tous les ans. Tous les ans, il meurt des travailleurs, des sous-traitants, bien sûr qu'il en meurt. L'amiante tue tous les jours. Donc aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a des politiques industrielles. Et aussi, moi je suis pour la disparition des armées, je suis pour une défense civile, avec élection de stratèges locaux. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces politiques militaro industrielles, et notamment vis-à-vis -vis de l'arme atomique, sont des politiques mortifères qui protègent le profit de transnationales et qui tiennent en otage, euh, par le terrorisme thermonucléaire, les peuples entiers. Parce que qu'est-ce que c'est que ces crapules qui disent qu'ils ont le bouton thermonucléaire Ce sont des gens qui, en appuyant sur un bouton, vont pouvoir carboniser des femmes et des enfants et polluer pour des dizaines de milliers d'années d'immenses territoires en mon nom. Mais moi, je leur refuse ce droit. Je ne l'aurais jamais donné, je n'ai jamais voté pour un Président de la République et pour quelqu'un qui aurait le droit, ou même pour un chef militaire qui aurait le droit d'utiliser une arme euh, terroriste de destruction de masse. Ces armes doivent être rigoureusement interdites, donc on ne veut plus de Président, on veut des communes libres mutualisées, on veut la disparition des États-nations, on veut l'abolition du salariat, on veut, en fin de compte, une autogestion local, mutualisé, et on veut des revenus avec des cotisations sociales sur tous les revenus. Et vous allez voir, on pourra travailler 4 heures par jour, 5 jours sur 5. Et on vivra dans un monde qui redeviendra résilient, où petit à petit, les polluants vont, les taux vont diminuer. Et donc, on va se mettre à retrouver notre fécondité, notre fertilité, notre intelligence, parce que moi, je pense qu'actuellement, eh bien, cette involution... Et toi, tu vas moi, je vais bientôt retrouver mon lit, je vais rentrer chez moi si personne ne me tire dessus. Et je vous dis franchement, ne croyez pas à tous les gens qui vous disent que le monde s'effondre. Le monde, il est entièrement à bâtir. À bâtir, effectivement, sur une situation qu'on ne peut qu'améliorer. Et donc, tous les collapsologues, je leur dis, espèce de crapule au service des oligarchies, fermez vos petites bouches, parce qu'aujourd'hui, les peuples, et même les peuples français, j'ai le plus grand respect pour eux. Contrairement à ce que les médias ont dit en 2005, quand le peuple a voté non contre le projet de traité constitution européenne, on a dit les Français n'ont pas compris la question, ils sont stupides, donc on ne tiendra pas compte de leur réponse. Eh bien moi je dis les peuples français sont intelligents parce qu'ils ont été plus de 6 sur 10 du corps électoral à refuser d'aller voter pour toutes les crapules collabos de l'actuelle assemblée dite nationale. C'est sur ces paroles que je, vous la... je vais vous laisser en vous rappelant tout de même que la semaine prochaine, voilà. émission Radar numéro, euh, je crois, 65, qui s'intitulera « Grève généreuse » avec Gaël Kirante des postiers, avec le collect... des gens, des représentants du collectif Intergare, avec Georges-Louis euh, de la CGT, et je l'espère, avec des étudiants des lycéens et des collégiens, car je rappelle, grève nationale collège et lycée, 12 novembre 2018, en lutte, en lutte, jusqu'à la grève générale interprofessionnelle, reconductible et illimitée, pour que le, les peuples français reprennent la main sur leur destin. Je vous dis à la semaine prochaine.